La Bulac est un iceberg dont vous ne soupçonnez pas la profondeur. Les documents en libre accès ne représentent en effet que 10% de nos collections. Tout le reste dort sous vos pieds dans les 30 magasins de conservation qui occupent deux étages en dessous du rez-de-jardin. Suite à votre recherche, lorsque vous êtes sur la notice bibliographique du titre qui vous intéresse, vous allez constater que souvent, la localisation indiquée correspond à l'un des magasins de la bibliothèque. Cliquez alors sur « Obtenir le document ». Un message apparaît et vous invite à cliquer sur « Le demander ici » pour valider votre requête. Vous n'avez déjà presque plus rien à faire. Comme vous n'avez pas accès au magasin, le personnel de la Bulac va se charger de traiter votre demande et de prélever le document demandé. Sachez tout de même qu'il faut compter environ 45 minutes entre le moment où vous validez votre demande et celui où vous pourrez récupérer votre ouvrage à la banque située au rez-de-jardin. C'est là que l'ouvrage demandé sera mis de côté à votre nom pendant 7 jours. Par la suite, soit vous consultez l'ouvrage sur place, soit vous avez la possibilité de l'emprunter chez vous, mais dans les deux cas, le document est placé sous votre entière responsabilité.